Ah là là, cher moi du futur, j'en ai des choses à te dire. Bah tout d'abord, j'espère que nous, je vais parler à la première personne du pluriel, j'espère que nous pourrons au moins vivre du métier de comédien. Je ne te parle pas de percer, de voir la palme d'or, de passer au festival de Cannes, quoi que ce soit, mais au moins pouvoir en vivre parce que c'est... Quand même ce dont on a toujours rêvé. J'ai envie d'ici là, d'avoir trouvé une femme, peut-être fonder une famille. Parce que c'est vrai que j'ai envie qu'on ait des enfants. J'en voudrais trois. Deux, c'est pas assez, je trouve. Trois, c'est bien. C'est un bon chiffre, C'est bien, trois enfants. J'espère qu'on aura su euh, penser certaines plaies et compenser certaines carences qu'on a actuellement. J'espère aussi qu'on aura arrêté les conneries. Je veux dire euh, se couper parce que... Bah, parce que c'est des conneries et que c'est égoïste et que ça fait pas mal qu'à nous, ça fait mal à tout le monde. J'espère aussi que t'auras arrêté le shit parce que ça aussi c'est pas bon. Le psychiatre te l'a dit, il y a des gens à qui ça va, il y a des gens à qui ça va pas. On fait partie des personnes à qui ça ne va pas, donc. Euh, J'espère vraiment que tu auras su euh, arrêter cette, euh, cette merde. Comme euh, ça porte bien son nom d'ailleurs. J'espère vraiment que t'auras su faire ça. Que t'auras su.. Euh, T'auras su aller mieux, que t'auras appris à avoir une meilleure image de toi. J'espère que que tu t'aimeras enfin, parce que c'est pas le cas actuellement. Actuellement, tu t'aimes pas. Enfin, on ne s'aime pas. Et comme c'est dit dans le loup des steppes. Enfin, il me semble que c'est dans le bout des steppes. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Et voilà, je, je terminerai ainsi. Donc je te dis euh, à dans quelques années, en espérant que tu auras su euh, écouter et comprendre tout ce que je viens de te dire. là.